C'est le jour d'Halloween, il s'est passé un truc de malade. Regardez, il y a un truc qui dort là-bas. Hey, les gars, ça, c'est pas normal, hein. J'ai je, je, tout, il bouge pas, il est mort ou quoi Oh putain Oh putain Yo, yo, la famille, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, aujourd'hui je ne sais pas comment vous allez, mais moi, là, je suis à fond. Hier, je vous ai montré, il y a un tueur, il est tombé dans mon jardin. Là, vous êtes prêts Là, je l'ai laissé. Là, je l'ai laissé dans le noir. Il est dans le noir, total, absolu, jamais. Donc, je vais faire un tour Attendez, je ferme la porte à clé. Là, il est dans le jardin, je vais vous le montrer. Mais juste avant de montrer, si vous mettez un like, un like, et vous abonnez à la chaîne, vous ouvrez la notification, ça va faire super plaisir. Parce que la suite, la suite, ça va être de la tonnerre, les amis. Si vous êtes prêts, j'ai envie de vous montrer, j'ai envie de vous montrer le clown. Je vous jure, il est dans le noir. Il est dans le noir. Il fait des trucs de fou, des trucs de malade. Vous êtes prêts J'ouvre hein. la famille. Vous êtes prêts oh, Attendez. Regardez, regardez, il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas, il n'a pas bougé. Je l'ai laissé dans le noir. Vous voyez les gars Regardez, ta ta ta ta Je vais allumer la lampe. Regardez. Depuis, depuis hier soir, il est là. Et le clown, il bouge pas. Depuis hier, il est comme ça. Il bouge pas. Il bouge pas. Il fait rien. Regardez. Je vais lui lancer ça. eh eh, eh, bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Qu'est-ce que tu fais ici Qu'est-ce que tu fais Regarde, je vais lui lancer ça. Qu'est-ce que tu fais ici il a bougé. Qu'est-ce que tu fais ici T'as peur, hein T'es un peu heureux, hein T'es un peu heureux, hein T'es un peu heureux Tiens ça Oh putain Oh putain Oh putain, il essaie de grimper dans l'arbre Il est fou Tu fais quoi Tu essaies de fuir Tu veux partir Pourquoi tu me regardes comme ça Qu'est-ce que ça Pourquoi tu me regardes Mais t'es un malade Je peux m'approcher de toi Je peux m'approcher de toi Putain, il... Il a bougé la tête ou je rêve là Eh hey, t'as bougé la tête T'as bougé la tête T'essaies de partir, tu veux que je t'aide T'as besoin de quoi Tu parles pas Eh hey, hey, Eh mais t'es un fou toi Putain non non non Eh hey, hey, t'approche pas T'approche pas T'approches pas Eh la famille Moi je sais pas quoi faire avec ce clown Il essaie, je sais pas, il est fou. Me regarde pas, toi, me regarde pas Toi, me regarde pas, t'es un fou je sais pas pourquoi il est venu dans mon jardin, je sais pas. C'est la première fois. Putain, il y a du bruit, là. Putain, il y a du bruit. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là Mais qu'est-ce qu'il fait il va, il va fuir. Eh, il est en train de fuir. Eh, le clown. Putain, y a... attends, attends, je vais le balancer, ça. Putain, il est en train de fuir. Putain, il va prendre l'échelle. Eh, C'est un fou. Putain, qu'est-ce que j'ai... Ah, la balle, la balle. Et... Hey, où tu vas là Où tu vas Où tu vas T'essaie de partir y a tes amis qui t'appellent Y'a tes amis qui t'appellent, où tu vas Où tu vas comme ça Oh putain hey, où tu vas Où tu vas Hein Qu'est-ce que tu fais Quoi tu... Qu'est-ce que tu fais là Putain, c'est un malade, en plus il est petit. C'est un clown, c'est un clown nain ça. Putain, le malade il s'est même pas grimpé moi je sais pas comment comment il va fuir les gars moi je vous dis s'il vous plaît dites en commentaire ce que je dois faire de lui parce que là il est vraiment dans mon jardin il n'y a qu'une seule sortie soit il sort de là soit il sort je sais pas de là mais putain regardez ce qu'il fait regardez ce qu'il fait là putain il est en train de grimper mais c'est malade Attends, attends, attends, je vais passer. Hey, espèce, espèce... de fou, qu'est-ce que tu fais, là Qu'est-ce que tu fais, là Oh, putain, il descend. Il descend. Oh, putain. Eh, hey, le clown Tu crois que tu une écureuille ou quoi Tu vas grimper par l'arbre Espèce de malade. Espèce de malade, là. Tu veux quoi Tu veux quoi Quoi, tu veux partir Tu veux partir Écoute, moi je te dis, même si tu vas à côté, il y a d'autres jardins. Tu peux pas partir. La seule sortie c'est là-bas. Et pour aller là-bas, tu dois faire tout ce que je te dis. Et les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez. Monsieur oh putain. <rires>